Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve euh, donc dans une nouvelle vidéo photo parce qu'on est mardi et donc euh, dans cette nouvelle vidéo on va aborder tout simplement selon moi les 10 conseils que j'ai à donner ou plutôt les 10 étapes euh, pour devenir tout simplement modèle photo donc euh, vu que je parle beaucoup on va y aller tout de suite donc euh, pour moi la première étape ou le premier conseil c'est de rentrer euh, sur les groupes euh, qui existent sur facebook à savoir euh, pose contre photo collaboration shooting enfin je mettrai plein d enfin plein de groupes différents en barre d'infos voilà vous en trouverez très facilement sur Facebook et donc euh, quand vous rentrez dans ces groupes je vous conseille de ne pas poster tout de suite une annonce je pense que c'est d'abord intéressant de regarder bah ce que proposent euh, tout simplement les jeux, les personnes qui postent donc euh, que ce soit modèle ou photographe voilà regarder comment elles formulent leurs euh, leurs annonces etc enfin Regardez qui répond, s'il y en a un qui répond tout le temps, il faut peut-être s'en méfier, même si... pas forcément, mais voilà. Euh, en gros, observez, prenez, prenez le temps d'observer. Enfin, Moi je sais que quand j'ai commencé à poster sur ces groupes, euh, voilà, j'ai pris le temps de, de bien observer ce qui s'y passait et tout. Et malgré ça, euh, je suis quand même tombée sur un, un photographe pas sérieux que j'ai raconterai dans vidéo mais euh, voilà de manière générale euh, honnêtement euh, voilà faites attention n'oubliez pas que dans ce monde de la photo il y a beaucoup de personnes qui usurpent l'identité de photographe pour euh, pour tout simplement euh, abuser un peu euh, bah, de, la, enfin, de la naïveté ou je sais pas comment on pourrait appeler ça mais euh, voilà ils abusent tout simplement de certaines certaines personnes donc ensuite euh, la deuxième étape ou le Deuxième conseil, c'est de poster une annonce. Donc pour poster une annonce euh, sur ce genre de groupe, déjà, je vous invite à ne pas poster des selfies. Euh, voilà. Euh, honnêtement, quand je vois euh, dans mon fil d'actualité, euh, même moi en tant que modèle, je me dis euh, mais cette fille, elle sera jamais modèle. Ou ce mec ne sera jamais modèle. Pas parce que je vous aime pas, ou pas parce que je vous trouve, je vous trouve moche. Mais parce que euh, déjà, le selfie, c'est la première chose à bannir quand on veut devenir modèle photo. Parce que... Euh, c'est pas de la photo donc euh, voilà privilégiez plutôt euh, des photos de vous euh, de bonne qualité mais de vacances ne mettez pas des photos en maillot de bain si vous voulez pas faire de la lingerie ou quoi voilà privilégiez des portraits simples que vous pouvez réaliser euh, bah, avec un ami tout simplement voilà sur un fond blanc faire, faites une sorte de polaroid euh, comme ça euh, votre corps euh, voilà faites quelque chose de simple et de bonne qualité ça sera toujours mieux reçu qu'un selfie ou une photo de vous en boîte ou une photo de vacances parce que euh, et de toute façon, à partir du moment où vous êtes plusieurs sur la photo, on se dit mais c'est laquelle, ou lequel, enfin voilà, trop d'informations tue l'information. Ensuite, dans votre annonce, je vous conseille de ne pas mentir, donc ça c'est le conseil numéro 3, je vous conseille de tout simplement assumer que vous n'êtes pas modèle photo, donc ne mettez pas modèle photo débutante. Non, vous n'êtes pas modèle photo puisque vous avez encore jamais posé devant un photographe, je vous conseille plutôt de mettre, que vous recherchez à devenir modèle photo et que du coup vous cherchez une première expérience, euh, dans un shooting, euh, voilà, tout simplement. Ensuite, euh, le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas vous jeter dans la gueule du bout. ce que j'appelle ne pas se jeter dans la gueule du bout, c'est tout simplement euh, ne pas foncer vers le premier photographe qui va vous répondre. Voilà, euh, je le répète très souvent dans mes vidéos, je pense qu'il faut toujours faire euh, ce, qui, ce qui nous plaît. Donc euh, ne vous aventurez pas avec un photographe euh, où l'univers ne vous plaît pas. Euh, surtout pour une première expérience, ça va vous... Voilà ça va tout vous, dire, tout vous détruire et ça tombe Vous allez passer à côté d'une excellente passion Parce que euh, vous aurez eu une mauvaise expérience Et que vous n'aurez pas euh, forcément euh, la force de, euh, de rebondir sur ça Voilà tout simplement Ensuite euh, le cinquième conseil que j'ai à vous donner C'est que donc euh, vous avez répondu, vous avez choisi votre photographe Et donc c'est le jour J Je vous conseille de ne pas y aller seul euh, Voilà surtout pour les premières fois c'est super important N'y allez vraiment pas seul euh, voilà, amenez une copine avec vous. Euh, voilà, enfin prenez quelqu'un avec vous. Euh, le conseil numéro 6 c'est que bah, pour ceux qui ne peuvent pas aller accompagner pour x ou y raison, je vous conseille euh, bah, de jamais cacher en fait que vous allez faire un shooting photo. Voilà, vous prenez vous dites euh, je vais faire un shooting euh, euh, avec un tel, à tel endroit. Euh, voilà, histoire que si vous arrive quelque chose, euh, on sache où vous êtes. Encore une fois, euh, dans le monde de la photo, c'est pas toujours simple de. Bah de repérer le vrai du faux. Ensuite euh, le septième conseil ou étape que j'ai à vous donner c'est de vous inscrire dans des groupes qui sont... Alors il faut toujours en prendre et en laisser et je veux vraiment euh, voilà, mettre les choses au clair sur ça. Euh, voilà de vous inscrire sur des groupes qui euh, on va dire recensent les euh, photographes qui ne sont pas sérieux ou les modèles qui ne sont pas sérieux parce qu'il y a aussi des des groupes où c'est les deux, voilà. Euh, c'est important, voilà, ça même si euh, même si voilà parfois il y a du faux, euh, je l'ai déjà vu dans mon entourage, hein, euh, un modèle qui avait un peu menti sur les agissements d'un photographe, mais de manière générale, il n'y a pas de fumée sans feu, et quand vous débutez et vous connaissez personne dans la photo, je pense que c'est un bon moyen de vous protéger. Ensuite, euh, le neuvième, je oh, je sais plus où comment j'en suis, bon ensuite l'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne jamais faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Euh, tout simplement si vous décidez à être modèle photo bah, ne... et que vous ne voulez pas faire du nu c'est pas parce qu'un super photographe va venir vers vous et va vous dire euh, voilà je t'offre 100 euros on fait une séance de nu euh, bah non, non, non, non, non je ne veux pas faire de nu c'est non, voilà il y a plein d'autres modèles ça ne sert à rien de se forcer et, de toute façon si vous vous forcez en fait euh, ça ne marchera pas ensuite euh, je ne sais pas à quel conseil j'en suis bon autre conseil euh, je pense que ce qui est important, c'est de contacter aussi euh, des modèles qui sont sur le book du photographe, voilà, tout simplement leur demander euh, comment ça s'est passé la séance, ce qu'elles ont pensé, etc. Pas qu'une, faites-en au moins trois ou quatre. Parce que parfois, vous pouvez en avoir une avec qui ça s'est bien passé et deux autres avec qui ça s'est pas du tout bien passé. Voilà, essayez de. Récolter un maximum d'informations, c'est surtout pour vous. Enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner quand c'est votre premier shooting photo, n'y allez pas en stressant, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas menti au photographe, si vous lui avez dit que c'était votre première fois, que, euh, que vous débutez, voilà, ça se passera forcément bien. Le photographe saura vous mettre à l'aise. Et c'est super important que vous n'y allez pas en stressant, parce que si vous stressez, vous n'avez pas passé une bonne journée. Et au final, vous allez vous... Enfin... Vous allez vous braquer sur quelque chose qui pourrait devenir votre passion, voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, parce que j'ai encore 10 milliards de conseils à prodiguer. Euh, n'hésitez pas à me dire si ça vous aidera et si euh, bah voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de, de répondre à vos questions euh, sur la photo qui reste euh, une de mes plus grandes passions, voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à jeudi pour une vidéo beauté, bisous